Aujourd'hui le 6 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Conformément aux instructions du président de la Fédération de Russie et aux instructions du ministre de la Défense de la Fédération de Russie dans le groupement conjoint des troupes russes. Dans la zone de l'opération militaire spéciale à partir de midi le 6 janvier de cette année jusqu'à 24 heures le 7 janvier de cette année. Un cessez-le-feu a été déclaré sur toute la ligne de contact militaire entre les parties en Ukraine. Au cours des dernières 24 heures. Dans la direction de Kupiansk, plus de 40 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat blindés et deux véhicules ont été détruits à la suite d'un engagement de tir complexe d'unités des forces armées ukrainiennes dans les zones de la colonie de Sankovka, Ivanovka, Brestovo et dans la région de Kharkiv et Novoslovska et dans la République populaire de Luhansk. Dans la direction Kranolimansky, des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ont vaincu deux groupes d'assaut ennemis dans la zone de la colonie de Yampolovka de la République populaire de Donetsk. En outre, Trois groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Chervonaya et Yadibrova de la République Populaire de Lugansk, Serebrianka et Grigorovka de la République Populaire de Donetsk. Les pertes au total de l'ennemi dans cette direction au cours de la journée se sont élevées à plus de 60 militaires ukrainiens, trois véhicules de combat blindés et quatre camionnettes. Dans la direction de Donetsk, lors des opérations offensives des troupes russes, ainsi que de la destruction continue par le feu des forces armées ukrainiennes, les pertes quotidiennes de l'ennemi se sont élevées à 80 militaires ukrainiens tués et blessés, deux chars, trois véhicules de combat d'infanterie et 5 véhicules. Dans la direction sud-donetsk, plus de 50 militaires ukrainiens, un char, trois véhicules blindés de combat et 3 camionnettes. L'aviation opérationnelle et tactique, les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont touché 65 unités d'artillerie en position de tir, la main-d'œuvre et l'équipement militaire des forces armées ukrainiennes dans 102 districts par jour. Dans la zone de la colonie de Krasnilimon de la République Populaire de Donetsk, le poste de commandement de la 95e Brigade d'Assaut aéroportée des Forces armées ukrainiennes a été touché. Trois dépôts de munitions d'artillerie des Forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Novomikhaïovka, Chazoviar de la République Populaire de Donetsk et Otradakamanka de la région de Kherson. Dans les zones des colonies d'Avdivka et d'Oré-Alexandrivka de la République Populaire de Donetsk, des positions ont été ouvertes et un lanceur a été détruit ainsi qu'un radar du système de missiles antiaériens ukrainien S-300. Lors du combat de contre-batterie dans la région de la colonie Pobeda de la République populaire de Donetsk, un obusier de 20 a été détruit en position de tir. Un système d'artillerie M777 fabriqué par les États-Unis a été détruit près de la ville d'Orokov, dans la région de Zaporozhye. En outre, dans les zones des colonies de Vasiltsovka dans la région de Kharkiv et divano dans la République populaire de Donetsk, des stations radars de contre-batterie fabriquées par les États-Unis en TPQ-36 et en TPQ-50 ont été touchées. Des avions de chasse des forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne, près du village de Mariovka dans la République populaire de Donetsk. La défense aérienne signifie la destruction de cinq véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les régions de novo de la République populaire de Kremnei ougansk et de Zavodovka dans la région de Kasson en une journée. En outre, huit roquettes américaines du système de lancement multiple Imar ont été interceptées dans les zones des colonies de Kopani, Slatkaya Balka et un novatois de la région de Zaporozie. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 360 avions, 199 hélicoptères, 2839 véhicules aériens sans pilote, 400 systèmes de missiles antiaériens, 7437 chars et autres véhicules blindés de combat. 971 véhicules de combat à lancement multiple, système de roquettes, 3783 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7951 unités de véhicules militaires spéciaux. Malgré le respect du régime de cessez-le-feu par le groupe de troupes russes aujourd'hui, 6 janvier, à partir de midi, heure de Moscou, le régime de Kiev a continué à bombarder les colonies et les positions des troupes russes. Dans la direction Kranol-Limansky, les forces armées ukrainiennes ont mené quatre attaques aux mortiers contre des positions russes. Dans la zone de la colonie de Belogorovka, République populaire de Luhansk, trois attaques d'artillerie. Huit bombardements ont été effectués depuis la région de Novopavlovka, région de Zaporozhye. Les positions des forces armées ukrainiennes, à partir desquelles le bombardement a été effectué, ont été supprimées par le feu de retour des troupes russes.